depuis des questions d'enfance jusqu'aux questions familiales ou même économiques. La vulnérabilité euh, n'est pas simplement euh, un éloge de l'humain euh, non à la hauteur de grands enjeux, mais au contraire euh, disponible parce qu'il se laisse toucher par eux. Parler de vulnérabilité, contrairement à ce qu'on pense, ça n'est pas vouloir revenir à une société prémoderne, euh, anti-technique euh, ou anti-globalisation, mais c'est d'interroger une manière de faire monde qui dans les contextes de globalisation, de généralisation des dispositifs techniques, eh bien, euh, rendent le monde vivable et non pas invivable. L'exigence en fait d'un monde où toutes les formes de vie dans leur diversité puissent être reconnues. Et de ce point de vue, on pourrait dire que le concept de vulnérabilité peut-être peut permettre de faire le lien et le, le pont entre des mondes qu'on pensait être séparés, celui des organisations académiques, celui des organisations euh, type entrepreneuriales, le monde des humains, celui des animaux, celui des végétaux, celui des milieux. Et donc, euh, de cette façon, effectivement, ce qui est en jeu, c'est d'inventer de, en fait, des manières de faire société. On le voit très, très bien, euh, la, les vulnérabilités sociales et environnementales, parce que ce sont les mêmes. Et je crois que ça s'impose d'autant plus que nous sommes en train de vouloir penser la réponse à la transition écologique uniquement par des solutions techniques. Les questions sont éthiques, elles sont politiques, elles sont juridiques. Et la plupart du temps, quand on pense à vulnérabilité, on la pense négativement. Mais on peut aussi entendre la, la vulnérabilité tout autrement. Donc se laisser être vulnérabilisé par l'autre, ce n'est pas être tout de suite écrasé et humilié par cette expérience, mais c'est être enrichi de cette situation parce que nous l'incarnons. Et cette, cette intelligence-là, cette intelligence sensible, elle c'est une intelligence critique à l'égard de tout ce qui, dans nos sociétés, bien considère que ce type d'expérience ne sont pas intéressantes. Poser la question de savoir si le thème de la vulnérabilité, c'est un thème pour notre temps, c'est une question en fait qui est majeure. Enfin, nous avons besoin de mots pour dire avec justesse les situations dans lesquelles nous vivons. Et finalement, le mot vulnérabilité, il arrive à un moment particulier de l'histoire de nos sociétés et de nos cultures. Les pandémies en sont une expression, la crise écologique en est, en, en est aussi un autre, les crises migratoires, une autre figure. Parler de, de, de vulnérabilité institutionnelle, ça peut paraître euh, a priori un peu surprenant parce que ce qu'on attend des institutions, c'est qu'elles soient solides. Et de cette façon, euh, en même temps, une institution qui ne tremble pas, euh, en fait, qui ne s'inquiète pas de, finalement de pourquoi elle est là, eh c'est une institution qui peut-être est déjà morte. Et donc penser une institution vulnérable, c'est rappeler effectivement que les institutions en fait, ne sont que parce qu'elles ont été des réponses à des vulnérabilités.